Bonjour, les amis. Nous sommes, aujourd'hui, nous sommes invités chez Stanley. C'est un parmi, c'est un grand, parmi les grands du Web Marketing grand Alors, il va nous parler du secret l'Histoire storytelling. Son secret à lui. Parce que, euh, il y a plusieurs secrets pour le storytelling. Vous savez, les, les auteurs qui écrivent des histoires là chacun a une approche différente des autres c'est normal Hitchcock, Seppal, Spielberg, etc. Ok. Donc il nous laisse ici une figure avec ça, euh, malheur vers le bonheur et début vers la fin. Et il a tracé cette ligne en rouge sur Comment il voit les choses, c'est-à-dire que le début, ça commence euh, bon an, mal an, comme ça, puisque plus tard, si on évolue, on vieillit, on fait beaucoup de choses, mais on a des problèmes, on les résout, mais c'est euh, le chemin vers le bonheur. Mais donc, euh, à un moment donné, à tout moment d'ailleurs, euh, euh, la plupart de ceux qui sont sages dans la vie savent que la vie n'est pas toujours... Euh, garantie, elle ne garantit rien pour les êtres vivants, donc il y a souvent des chutes, il y a souvent des erreurs, des trucs comme ça, et puis il y a une chute et on perd tout ce qu'on a bâti depuis le début, et on est vraiment dans la déchéance, et on est dans le fond du trou, on touche le fond, carrément, et puis bon il faut encore lutter, il faut faire beaucoup plus, il faut regarder ce cette oblique là qui n'a rien à voir avec ses escaliers Donc, lui il va tout expliquer parce que lui euh, il va être dans les détails des détails de euh, son approche de sportive. ok alors nous sommes sur hashtag partage ça c'est le titre hashtag partage et c'est la couverture de toute ma production euh, comme j'ai l'habitude de la faire et on va passer à la page suivante, la page suivante, on change un peu, sans trop bousculer les choses, ici on, on peut, vous pouvez cliquer ici pour savoir ce que c'est à chaque partage, ici nous sommes dans la rubrique hashtag copywriting, parce qu'il y a hashtag affiliation, hashtag euh, dropshipping, hashtag outils, hashtag matériel, etc, etc, et dans la rubrique euh, hashtag copywriting, il y a le storytelling. Ça fait partie, bien entendu. Donc la figure, c'est là, le titre, elle est là. Mais il y a aussi une autre flèche ici. Et le doigt, il montre qu'il faut cliquer. Donc cliquez n'importe où ici pour visionner le document. Donc, euh, dans toute cette partie-là, hein, vous voyez, le doigt, il ne bouge pas. Voilà, tout ça, vous cliquez ici sur le partout donc, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer ici pour être dans son. son vidéo. Et voir un petit bout. Voilà. Ça, c'est. Les histoires est un concept qui a été inventé par le romancier américain Kurt Vonnegut. L'idée est que vous pouvez représenter n'importe quelle histoire sur un graphique et comprendre en un clin d'œil le parcours émotionnel que va poursuivre le personnel et le spectateur. En rouge du graphique, vous avez donc l'odeur, la santé, la richesse et en bas vous avez les valeurs, la, valeur, la pauvreté, la maladie et bien surtout pas l'histoire, on doit voir un dégo et une fin et donc vous avez la gauche et vous avez droite sur cette base. J'arrête maintenant la vidéo pour euh, revenir à mon point de départ, c'est là vous allez découvrir le fond de son idée, il va très bien vous expliquer tout ça, ça peut vous servir si vous voulez faire du storytelling libre, bien entendu et on va passer à la page suivante parce qu'on ne s'arrête pas là, ce n'est pas le seul truc que nous avons à mon habitude je donne un, un thème principal que je sors sur ma couverture et puis je balance vers une page où il y a toujours le copyrights storytelling mais il y a énormément, de il doit y avoir 26 euh, vidéos ici qui parlent toutes euh, du euh, Storytelling, Storytelling parfait, Storytelling c'est le type d'histoire qui, qui font la différence, Storytelling depuis zéro, euh, B-roll, euh, l'outil de Storytelling incontournable, etc. Et on va faire une petite balade, on va commencer par ici par exemple, comment fasciner vos clients, vous voyez, ça sera beaucoup... Comment raconter une histoire? Comment faire pour impliquer vos clients de façon à ce qu'ils soient captivés par le message, comprennent le message que vous essayez de faire passer? Façon... Et, et puis, à la fin, décide d'acheter votre produit. C'est ce que j'aimerais aborder dans cette vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Sébastien avec le marketeur français. Voilà. Alors, je m'arrête. Et puis, je reviens. Je vous ai montré ici. Et là, il y a un webinaire, euh, storytelling. Il de raconter euh, une histoire pour votre entreprise. Bien, ça, ça doit durer plus d'une heure au moins Alors aujourd'hui, les bonnes histoires, elles connaissent le succès car elles sont capables d'attirer, de capter l'attention des consommateurs dans un monde où on est submergé d'informations, de data, de données, euh, de marques en tout genre. Donc il y a plusieurs euh, façons de narrer une bonne histoire mais nous allons vous livrer du coup la recette comme en cuisine avec six ingrédients euh, nécessaires. Et nous, nous allons bien sûr avoir autre chose. Alors euh, bon, on va là on va soir, euh, n'importe quoi. Hein. Et ma mère achetait un, un sac en crocodile, en peau de crocodile. Et puis euh, le vendeur lui dit, euh, il coûte 50 000 francs CFA. Hein. Et on entend une petite voix qui dit, 50 000 francs CFA, jamais de la vie. Et ma mère était un peu embarrassée, elle me regarde et <rire> elle regarde son fils qui fait quelque chose qu'on ne fait pas au Sénégal. Et à un petit ne pouvait pas dire ça à un grand monde. même si c'était juste un vendeur. Et donc, euh, je commence à négocier à sa place et je dis, monsieur, ça, ça ne vaut pas plus de 15 000 Français. Si une mère achète ça, plus de 20 000 Français, vous l'aurez aimé et vous le tapez. Je m'arrête, je regarde le monsieur. S'il aimait évidemment aporte claire, il aurait rougi. Mais il n'a pas compris. Et un bon commercial, il me dit, non, il faut qu'on gagne. L'un et l'autre, c'est mon premier client de la journée, je m'en panne directement. Je vais le faire à Pano français. Hein. Et c'était mon premier acte de vente. Mon premier acte de vente, j'étais en fait acheteur. C'était mon premier acte de vente, J'avais 7 ans je dis, mais peut-être 8 ans au maximum. Et puis ensuite, une amie m'a rappelé que quand nous avions 16, 17 et 18 ans, pendant que nos amis s'amusaient à Dakar, moi j'allais sur les plages avec elle, on achetait des pommes de glace et on a pilé, on mettait ça dans des verres, on mettait de la grenadine dessus ou de la menthe, du sirop grenadine de la menthe et on fondait sur la plage pour gagner un peu d'impôt. Donc je dis ça pour dire simplement que la vente fait partie de ma constitution, de ce que j'ai fait depuis toujours. Et j'ai donc une carrière qui a commencé après mes études, après mes études à l'Institut catholique. à Paris. Et bien entendu, comme je commençais, on m'a mis dans le 19e arrondissement, pour ceux qui connaissent la France, 19e arrondissement, encore quartier pauvre, Levant le vendeur précédent pendant 9 mois n'avait vendu qu'une machine alors qu'il en avait 4 au plan, et moi j'ai commencé à en vendre 8, puis 10, puis 15, et au bout de quelques mois on m'a dit bon match tu vas passer de, du 19e arrondissement à Boulogne, pour ceux qui connaissent Paris, Boulogne c'est l'ouest de Paris, c'est très riche, et puis j'ai une carrière assez rapide, et un jour, celui qui m'a recruté, le directeur de division régionale, est parti aux divisions commerciales des grandes entreprises et il vient il revient vers moi sans m'avoir prévenu en disant j'ai essayé de te faire venir mais bon le patron a dit à moi aux grandes entreprises mais vous n'imaginez pas ça, vous n'y pensez pas, c'est pas possible et il a insisté en disant mais c'est le meilleur commercial que j'ai jamais vu et je vous raconte donc cette histoire pour vous dire que ça n'a pas toujours été facile dans ma carrière, malgré les compétences et la performance dans certains environnements à certaines époques, n'était pas suffisante. J'ose espérer que ça a changé aujourd'hui, mais peut-être pas complètement en France, peut-être dans d'autres pays, de l'Occident, mais certainement ça a besoin de changer pour le continent africain, parce que ça n'est pas possible que ce genre de choses perdure même chez nous. Voilà, euh, donc, euh, je m'en je vais vous sortir encore et une autre, je ne sais pas. Bon. Alors vous me direz, qu'est-ce qui relie tout ça Eh bien, c'est la passion de créer et de transmettre Et au fur et à mesure de, de, de, de l'exercice de cette passion, on se rend compte des bénéfices que portent l'histoire pour les autres et pour soi-même. Ce qui m'a poussé, pour la d'aujourd'hui, à aborder euh, le sujet du storytelling comment l'histoire peut nous aider à atteindre notre objectif. Voilà. Donc euh, je m'arrête et puis bon voilà euh, pour euh, l'histoire du storytelling, ça se termine ici, mais, mais, mais, mais, parce que je conserve toujours moi ce que j'ai publié hier et avant-hier, etc. Hier j'ai publié Ronaldo contre Messi, bien sûr c'est le même procédé, il faut être cliquer ici pour entrer, etc. Et puis... Vous allez avoir une partie pour Ronaldo un et une partie pour Messi. Et là, avant, j'avais fait sur Facebook est-ce que Facebook va tenir le coup ou est-ce qu'il est en train de vraiment sombrer Et là, il y a euh, Roka qui va expliquer tout ça, bien sûr. Et j'ai beaucoup. De formation sur Facebook. Il y a une page, une deuxième page, une troisième page, une quatrième. Voilà. Et avant, c'était Tony Robbins qui raconte sa routine matinale. C'est du mindset ici. Développement personnel. On clique et on entre, Et puis, il y a d'autres vidéos sur le mindset. Vous pouvez, si vous avez eu le temps, regarder ça. C'est extrêmement enrichissant. Voilà, voilà, et puis avant, j'avais fait une formation sur le euh, WordPress, où on entre, là, et c'est du sommaire, on entre dans un article carrément complet sur un site, et puis il y a d'autres vidéos qui parlent de WordPress, de formation sur WordPress. Voilà, et finalement, j'ai toujours cette page qui explique tout ce que je, ce que je suis en train de construire, comporter pour vous, c'est le mot de l'éditeur, et si vous appuyez ici, vous allez entrer dans une petite vidéo qui raconte un peu, mon, euh, mon, vraiment, mon expérience dans la vie, etc. Donc, je reviens, là. alors, c'est, euh, hashtag partage, c'est le titre générique de tout, puis, sous hashtag partage, il y a des hashtags. C'est-à-dire, chaque discipline à part, chaque discipline à part, avec une niche ou une sous-niche. Expliqué. Maintenant, bon, vous allez bien entendu profiter de, de savoir comment se fait le storytelling avec Stan Lelou. Il est excellent. Il n'y a rien à dire. Au moins, vous aurez gagné ça. Et si vous avez du temps, vous pouvez aller chercher donc tout ce que vous, je vous laisse bien entendu demain je vais faire exactement la même chose c'est-à-dire un sujet principal avec des vidéos à la suite et euh, ça continue avec euh, le, le stand de loup et les autres après Ok voilà ben, j'espère que j'ai fait le tour et bon, euh, bon visionnage et à, la, à demain